Alors, dans cette séquence, on va voir le, le modèle objet de Faro. Donc, on va faire un survol de tout le modèle objet pour vous essayer de, de vous en montrer l'élégance et la simplicité. Donc, l'objectif, c'est vraiment de ne pas tout comprendre cette fois-ci, puisqu'on reviendra sur la plupart de ces notions dans, dans les séquences qui vont, qui vont suivre et les prochaines semaines. Donc, en Faro, il n'y a que des objets et des messages. Donc il va y avoir beaucoup d'objets, des objets pour représenter le curseur de la souris, les booléens, euh, les, les tableaux, les nombres, les chaînes de caractères, euh, les fenêtres, les scrollbars, ce que vous voulez, voire même euh, le compilateur, les objets du système, euh, que ce soit les sockets, les polices de caractères, les collections, etc. Tout ça, ce sera des objets. Et ces objets-là, on va pouvoir leur envoyer des messages. Donc On va leur envoyer différents types de messages, il y en aura plein. Donc par exemple, à une collection, je pourrais lui envoyer le message size pour obtenir sa taille, le message plus, le message output, le message do, etc. etc. Donc des objets et des messages. Donc les messages dénotent euh, l'intention du programmeur. Quand j'envoie un message à un objet, je lui demande de réaliser un traitement. Donc c'est vraiment euh, une demande à l'objet qu'on fait. Et l'objet va décider de la méthode à exécuter pour réaliser ses traitements. Donc c'est le, le comment. comment réaliser l'intention du programmeur en décidant quelle méthode à exécuter. Donc ensuite, on a euh, un autre concept qui est le concept de, de closure. Donc, c'est les fermetures lexicales. Ce sont des blocs, des sortes de, de méthodes anonymes en pharao. Donc On appelle ça des blocs en Pharo, c'est le vocabulaire important. Donc, les blocs sont délimités par des crochets. Hein. Par exemple, ici, vous avez un exemple, crochet ouvrant, crochet fermant. Donc, tout ça, c'est un bloc. D'accord Donc, on verra, c'est vraiment il faut considérer ça comme une méthode anonyme. Donc, en Pharo, on a un modèle qui est très simple et très uniforme. Donc, tout est objet, tout est instance d'une classe. Euh, même les classes et les messages sont des objets eux-mêmes. Et tous les calculs se passent par envoi de messages à des objets. Donc, on, peut on, parle, on parle vraiment d'envoi de, de messages. Donc, c'est le, le terme consacré et pas d'exécution de, de méthode puisque quand on envoie un message à un objet, il y a un, un algorithme particulier qu'on appelle le méthode lookup. Donc c'est un algorithme qui va sélectionner la bonne méthode à exécuter. Donc les méthodes en fait, elles sont, on parle de qu'elles sont virtuellement euh, liées, ou elles, elles font partie de, elles acceptent la liaison tardive. D'accord j'envoie un message à un objet et il y a le méthode lookup qui va sélectionner la bonne méthode à exécuter. Donc on, revient, on reviendra là-dessus dans une séquence euh, particulière. Donc, le modèle objet de Faro est le suivant, donc, les variables d'instance sont protégées, donc, tous les objets ont des variables d'instance et elles sont protégées, c'est-à-dire qu'elles ne sont accessibles que par l'objet lui-même, ou alors euh, depuis les, les sous-classes euh, de, de cet objet. Les méthodes sont publiques et virtuellement liées, donc, toutes les méthodes sont publiques, il n'y a pas de mot clé public en Faro. Et puis Faro accepte l'héritage simple entre classes, donc une classe ne peut avoir qu'une seule super-classe. Donc voici un, un exemple de code, qui est le, le produit en croix de, de deux points. Donc on a un point 1 et un point 2. Donc je vais multiplier euh, euh, le, le champ X du point 1 par le champ Y du point 2 et soustraire à la multiplication du, du champ Y du point 1 et le champ X du point 2. C'est un exemple de, de, de, de, de calcul qu'on peut réaliser en pharaon. Donc, Pour créer des objets, en fait, on va avoir des messages particuliers. Donc, par exemple, ici, si j'envoie le message à l'entier 10 et que je passe en paramètre l'entier 20, ça va me créer un point, donc une instance de la classe point. Donc, ici, le nom du message, c'est bien arrobas. Le receveur du message, l'entier qui a reçu le message, c'est l'entier 10, c'était celui qui était avant le nom du message. Et puis l'argument, c'était 20, celui qui était après le nom du message. Donc un autre exemple, par exemple ici, je vais créer une chaîne de caractères, on voit le résultat ici, c'est une chaîne de caractères. Et comment cette chaîne de caractères a été obtenue ben, On a utilisé une première chaîne de caractères ici, Pharo. On lui a envoyé le message virgule. En paramètre de ce message, on avait la chaîne de caractères is cool, d'accord, qui est ici. Et la sémantique du message virgule, c'est la concaténation de chaînes, donc les deux chaînes ont été collées pour en produire une seule concaténée. Donc, On peut créer des, des objets en instanciant une classe directement grâce au message new, par exemple. Donc, Si j'ai une classe monster, je lui envoie le message new, j'obtiens bien une instance de la classe monster, donc un monstre, un objet monstre. Je peux créer une instance de la classe tableau, array, en spécifiant l'objet new et en passant un paramètre. Donc, Pour passer un paramètre, c'est deux points, et puis je passe l'entier 6, et j'obtiens bien un tableau de taille 6. Donc, on peut, on peut avoir des types de messages particuliers pour créer des objets. et Je peux définir euh, mes propres messages sur mes classes. Typiquement, je peux créer une classe Tamagoshi avec une méthode with_hunger. Donc, et cette méthode là, je vais lui passer l'entier 10. Ça permet de créer une instance de la classe Tamagoshi en lui passant un paramètre. Donc, c'est vraiment euh, des messages pour spécialiser pour la création d'objets. De, de, donc, ce qu'on a vu euh, dans, dans cette séquence, c'était un survol du modèle objet de Faro, l'objectif n'était pas de tout comprendre. On reviendra sur ces notions dans les prochaines séquences, mais ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de constructeur en Faro, il n'y a pas de méthode statique, il n'y a pas de déclaration de type, il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de package, de private, de protected, tous les modifieurs classiques qu'on rencontre dans les langages à objet, il n'y a pas de type paramétré, il n'y a pas de boxing, d'unboxing, etc. Et vous verrez que c'est pourtant un langage extrêmement puissant. Donc, en pharo, tout est objet. Tous les calculs se passent par envoi de messages à des objets. Donc, les méthodes sont, euh, acceptent la liaison tardive. D'accord C'est-à-dire qu'il y a un algorithme qu'on appelle le méthode lookup qui va sélectionner la bonne méthode à exécuter quand un objet reçoit un message. Il y a la notion de blocs qui sont des méthodes anonymes. On verra que c'est extrêmement important en pharo. Et puis, on peut euh, envoyer des messages particuliers à des classes pour créer des objets.